Adixys est un dispositif qui permet aux jeunes collaborateurs d'Adiceo de devenir autonomes sur les chaînes de fabrication d'additifs nutritionnels pour animaux. Co-construit avec les opérateurs expérimentés, Adixys s'articule autour de quatre axes. L'accueil et l'intégration, une formation théorique grâce à plusieurs modules, une formation pratique et l'évaluation et la validation au poste de travail. Au cœur du dispositif, la formation pratique repose à la fois sur du mobile learning et sur un compagnonnage étroit entre un jeune apprenant et un opérateur expérimenté. L'apprenant découvre d'abord l'ensemble de la chaîne de production grâce à un atelier virtuel. Il se forme ensuite au poste de travail à l'aide de 16 modules de mobile learning accompagné d'une appropriation terrain tutorée. Avant d'être déclaré opérateur autonome, son apprentissage est évalué à l'aide de quiz puis validé sur le terrain par plusieurs intervenants. Ce dispositif a permis de diminuer le nombre de casses matérielles et de raccourcir le temps de formation moyen des nouveaux opérateurs. À terme, ce dispositif blended individualisé vise à former 350 opérateurs postés en France.